Shalom, excellent peuple de Dieu, croyant que vous êtes bien portant par la grâce du Seigneur Jésus Christ. Alors, je suis le pasteur John Lubadi de l'église Rehobo Church International. Par cette petite vidéo, je viens déjà vous annoncer une très merveilleuse nouvelle. Pour toutes nos extensions de l'église Rehobo sur l'île de Chypre, nous organisons un merveilleux séminaire dénommé « Expansion ». Alors, Expansion est venue pour toi, Expansion est venue pour moi. Pendant quatre dimanches, nous serons bénis d'une manière spéciale par des déclarations prophétiques, par un marathon de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, L'invité invite, apporte quelqu'un et le Seigneur nous fera énormément du bien. Shalom.